Regardons ensemble quelques propriétés des racines carrées. Première propriété. Pour tout nombre positif a et b, racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Autrement dit, la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines. Démontrons ce résultat sous les mêmes hypothèses. Par définition, racine carrée de a fois b est le nombre positif dont le carré est a fois b. Autrement dit, racine de a fois b le tout au carré est égal à a fois b. Par ailleurs, racine de a fois racine de b le tout au carré, là aussi par définition de la racine carrée, est égal à a fois b. Les deux nombres entourés en vert sont positifs et ont le même carré, ils sont donc égaux, d'où le résultat annoncé dans la propriété. Seconde propriété pour tout nombre positif a et b, b étant non nul, la racine carrée de a sur b est égal à la racine de A sur la racine de B. Autrement dit, la racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines. La démonstration est identique à celle de la propriété précédente. Attention En général, ces propriétés ne sont plus vraies avec une somme ou une différence. Voici deux contre-exemples. Un premier avec une somme. La racine carrée de 64 plus 36 vaut 10, mais... La racine carrée de 64 plus la racine carrée de 36 vaut 14. C'est-à-dire qu'en général, la racine d'une somme est différente de la somme des racines carrées. Un second contre-exemple avec une différence. La racine carrée de 25 moins 16 vaut 3. Mais la racine carrée de 25 moins la racine carrée de 16 vaut 1. Autrement dit, là aussi, en général, la racine carrée d'une différence est différente de la différence des racines carrées. Étudions maintenant quelques exemples d'utilisation des deux propriétés énoncées au début. Premier exemple. Simplifions l'écriture de racines de 200. L'idée est d'écrire 200 sous la forme du produit d'un carré parfait, le plus grand possible, et d'un entier. Utilisons pour cela la liste des carrés parfaits. Le plus petit carré parfait inférieur à 200 est 196. 200 n'est pas dans la table de 196, ni dans celle de 169, ni non plus dans celle de 144 ou de 121. On trouve par contre que 200, c'est 2 fois 100. Réécrivons maintenant racine de 200. Racine de 200 est égale à racine de 2 fois 100. Et en utilisant la première propriété, on obtient racine de 2 fois racine de 100. Soit, grâce à la définition, racine de 2 fois 10. Soit, si on réécrit... Ce nombre, 10 racine de 2. En conclusion, l'écriture simplifiée de racine de 200 est 10 racine de 2. Voici un deuxième exemple. On va écrire 5 racines de 2 sous la forme d'un seul radical. Pour cela, on utilise le carré parfait de 5, qui est 25. Et on réécrit alors 5 racines de 2 sous la forme racine de 25 fois racine de 2. Et... En utilisant la première propriété, on obtient racine carrée de 25 fois 2, soit racine de 50. En conclusion, 5 racine de 2 s'écrit aussi racine de 50. Pour terminer, voici un dernier exemple avec un quotient. Simplifions l'écriture racine de 24 sur racine de 2. Utilisons la seconde propriété. On obtient alors que ce nombre est égal à racine de 24 demi. Et si on simplifie la fraction, cela donne racine de 12. Puis, en recherchant un carré parfait diviseur de 12, on trouve que c'est égal à racine de 4 fois 3. En utilisant la première propriété, on obtient racine de 4 fois racine de 3, soit avec la définition 2 racine de 3. En conclusion, racine de 24 sur racine de 2 a une écriture simplifiée qui est 2 racine de 3.